Top Santé de TV, c'est l'information sur le bien-être et la santé. Ce soir, nous allons parler de la santé et du bien-être au travail. L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place euh, des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également veiller à la, au risque professionnel sur chaque poste de travail de travail dans l'entreprise souvent des salariés se plaignent de douleurs euh, de céphalées selon les postures ce soir j'accueille madame Véronique Zelmer, euh, qui est intervenant euh, en prévention des risques professionnels mais qui est tout d'abord euh, ma soeur kinésithérapeute alors pour quelles raisons vous êtes passée de kiné à IPRP oui, bonsoir Roselyne. Donc euh, bonsoir. oui, effectivement, ma profession, euh, ma soeur kinésithérapeute. Et en fait, euh, souvent mes patients revenaient me voir pour des douleurs récurrentes. Et euh, quand on cherchait la cause de ces douleurs, on, on se rendait compte qu'il y avait toujours un lien avec le travail. Donc euh, que ce soit des problèmes de tendinite au niveau des épaules, des euh, cervicalgies, enfin bref plein de douleurs, du dos, voilà. Donc, du coup, je me suis intéressée un petit peu plus. Je me suis dit, mais quand ces personnes retournent au travail, que peut-on faire pour améliorer Donc, on donnait des conseils de base en ergonomie, euh, positionnement au niveau du travail. Alors, pas simplement les, les, les, les métiers qui demandent quelque chose de, enfin, de très physique, mais même, par exemple, un travail au niveau d'un bureau, etc., on se rendait compte que pour avoir des problèmes au niveau des poignets Donc, je me suis intéressée à la prévention, et donc, j'ai d'abord mis un pied dans la prévention en étant acteur propre, donc acteur en prévention des risques liés à l'activité physique. Et puis ça m'a intéressé, je suis devenue formateur, maintenant formateur de formateurs Et à côté de ça, j'ai découvert le risque en entreprise. Et donc je suis devenue IPRP, donc j'ai fait une certification euh, pilotée par le réseau, enfin, avec l'INRS, hein, c'est mm -hmm. le réseau national de prévention, qui travaille donc bien sûr en lien avec la CGSS, les CARSAT, enfin, etc. L'objectif étant de faire diminuer le nombre d'AT et de MP, enfin accidents de travail et maladies professionnelles. Et donc je suis devenue IPRP, donc inscrite à la directe, enfin, on, on verra le parcours des IPRP parce qu'ils peuvent travailler dans différents domaines. Et donc, en quoi consiste la, la démarche de prévention en entreprise Alors, la démarche de prévention en entreprise consiste à faire diminuer, comme je l'ai dit, le nombre de d'ATE, de, de, de MP, en fait, d'accidents du travail, de maladies professionnelles, dans un but, bien sûr, de diminuer les coûts de la santé, mmh. puisque quand on a un arrêt de travail, généralement, par exemple, une tendinite ça va mettre, enfin le muscle, mais les tendons mettent à peu près 45 jours pour cicatriser, donc ça c'est de l'ordre physiologique, et donc on imagine bien derrière, il y a un arrêt de travail. Mmh. Donc comment éviter que cette tendinite se produise Comment éviter que le chef d'entreprise ait des arrêts qui vont lui coûter Donc, soit il, il faudra remplacer cette personne qui est en poste, il faudra payer des indemnités, euh, former à nouveau peut-être quelqu'un sur ce poste, enfin fait, c'est une chaîne, en fait il y a des coûts directs et indirects, et en fait, on va devoir jouer sur les enjeux, donc bien sûr humains, mais aussi au niveau technique et au niveau de enfin des postes de travail. Alors, quels sont donc les risques professionnels Alors, les risques professionnels sont, sont, en sont vastes. En catégorie catégories, il y En catégorie, il y en a à peu près 39 qui sont répertoriés. Mm -hmm. Donc, on a le risque de chute de plein pied, le risque de glissade, le risque infectieux, le risque chimique, euh, le risque routier. routier. Voilà, tout à fait. Dans, dans, dans le risque routier, il faut bien faire la différence entre voilà, le, le risque de euh, lié à la... À, au fait qu'on va au travail tous les jours, et aussi le risque de mission. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont leur travail, c'est justement d'aller, euh, d'être sur la route, de faire des livraisons, etc. Et donc, ce sont des risques okay, il faut tenu, dont il faut tenir en compte pour diminuer, puisque ce sont des risques qui peuvent être, enfin, qui ont une branche qui est quand même assez accidentogène, voire mortelle. Voilà. voilà. Et dans, alors, je crois qu'il y a un petit document qui s'appelle le document unique. Est-ce oui. que tu peux nous en toucher deux mots Oui, bien sûr. Donc, en fait, alors... Le document unique est un document obligatoire, d'accord, qui, euh, qui, qui va répertorier euh, tous les risques professionnels, d'où la démarche EVRP, évaluation des risques professionnels. Donc ce document doit répertorier tous les risques qui sont dans l'entité, donc dans l'entreprise. Si cette entreprise, par exemple, a, a deux sites, il faudra que chaque site ait son document unique. Alors c'est un document qui est référencé enfin qui est demandé par la loi hein, puisque euh, la santé et la sécurité des travailleurs est réglementée par le code du travail et en particulier dans ce code du travail donc il y a l'article L4121-1 qui dit que l'employeur le, doit être enfin, doit s'assurer de la bonne santé physique et mentale de ses salariés après on a le L4121-2 qui va parler du, des PGP, donc des, des principes généraux de prévention, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour prévenir, enfin de la prévention primaire, hein, on est dans la prévention primaire, et enfin le dernier, l'article 4121-3, qui lui va parler du document unique, et qui va dire que c'est un document obligatoire obligatoire depuis 1989, après il a été réactualisé, un décret qui est ressorti en 2001, et là, euh, le, le, en mars 2022, il est sorti que, euh, toute entreprise ayant au moins un salarié devra mettre sous une plateforme ce document unique. Alors, ce document unique, il est en même temps la protection, ce, ce n'est pas un garde-fou, c'est aussi une protection pour le, le chef d'entreprise, parce qu'imaginons qu'il y a un accident, s'il y a une enquête qui est menée, on regardera dans le document unique si ce risque, alors si c'est suite à un risque, par exemple un, un risque routier, donc s'il avait été euh, répertorié, évalué, évalué. évalué. Mm -hmm. Euh, c'est ce qu'on demande dans le document unique, hein, c'est qu'il soit évalué dire, et répertorié. Et répertorié. Mmh. Après, les pistes de solutions avec les plans d'action qui vont en découler pour éviter ce risque. Et s'il ne peut pas être évité, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour l'amoindrir Si ça, c'est à court moyen long, long terme, on ne va pas en tenir. Enfin, on va pas tenir. Enfin, ça ne va pas être euh, contre. Tenir. Voilà, le chef Imaginons que je, je, je suis dans mon entreprise, que je glisse que je me casse le col du fémur, donc, bien sûr, j'ai une interruption temporaire de travail, ben, si, euh, il y a une, une plainte par rapport à ça, si dans le, si dans le, le document unique, il a été répertorié qu'il était prévu que le sol qui était un carrelage glissant soit changé dans un an, ouais, ouais. Ben, on sait que ça a été répertorié, donc il n'y ouais. aura pas de conséquences par rapport au chef d'entreprise. Par contre, si on voit que, à quel moment, ce risque a grave. été signifié, éventuellement, bon, ouais, ça ouais, peut ouais, aller, ouais. bien... Il y a du pénal, et euh, voilà. Et, voilà. Donc, et je crois que ça coûte très cher, hein, donc, oui. aux Donc, employeurs, avant d'arriver là, il vaut mieux évaluer voilà. ces risques-là, voilà. les consigner dans le document unique, unique. et euh, se faire, des fois, aider, puisque, voilà. justement, il y a des aides. Euh, Apparemment, l'employeur les, les, peut se faire aider. Alors, la première aide qui a été donnée, en fait, c'est lors de la modernisation sociale euh, de, de la médecine du travail, euh, qui a été en, 2000, en, fait, en 2012, il y a cette loi de modernisation, où justement on a intégré des IPRP à la médecine du travail. Mmh. Donc certaines grandes entreprises ont leur médecins du travail qui leur sont propres, enfin ils sont salariés de l'entreprise, et les autres entreprises ont, font appel à un service de SST, maintenant ça s'appelle service de santé au travail, qui travaille avec des IPRP, mais aussi... Donc, ces IPRP peuvent aider euh, l'entreprise. Mais il y a aussi des, des IPRP externes qui sont inscrits à la directe voilà à la direct, euh, dont par exemple moi, et qui vont aider on va être des éléments accompagnateurs on va accompagner le chef d'entreprise à mener sa politique de prévention dans l'entreprise et l'aider à rédiger ce document unique rédiger aussi, à faire l'évaluation des risques professionnels et cette évaluation va nous permettre justement peut-être d'aboutir des fois sur des risques qui n'avaient pas été répertoriés au départ l'objectif étant c'est pas d'avoir le, le coup de bâton hein. l'objectif c'est vraiment d'aider l'objectif c'est de diminuer les accidents de travail, les maladies professionnelles aujourd'hui on parle de plus en plus de risques psychosociaux voilà pour, enfin, pour s'appuyer sur les, les directives de la loi, il faut savoir aussi que la, le ministère de la Santé a mis en place le plan santé au travail, euh, le plan santé euh, qui va, le PST3, qui a été remplacé par le PST4, qui est sorti en décembre 2021, et qui ont trois axes, euh, de, euh, trois orientations. La première orientation, c'est vraiment la prévention primaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter qu'il y ait des accidents ou des incidents, ou des presque accidents. Euh, deuxième axe, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans le vieillissement de sa population, puisque les salariés vieillissent, donc il faut adapter euh, les postes de travail, mais aussi, on va permettre aussi, en plus de l'adaptation de, de, de, de ceux qui sont présents dans l'entreprise, de faire le bien-être au travail, Voilà, santé au travail. Et le troisième axe, c'est le dialogue social. Euh, qui, que souvent on a tendance à confondre avec le dialogue, le dialogue paritaire, paritaire mais, mais c'est vraiment là, deux choses différentes Je voilà. suis très heureuse que tu puisses le rappeler là, parce qu'effectivement on a souvent tendance à confondre le comité so les, les comités socio-économiques et euh, le, le rôle de la délégation syndicale qui est plutôt paritaire sur les négociations alors que le comité social-économique a un travail justement euh, à être à côté de l'employeur pour trouver fait. des des solutions et des pistes et notamment en matière de qualité de vie au travail de RSE on en parle hein, de ces et euh, Souvent, il y a cette petite confusion-là. Oui, il y a souvent et, cette confusion, c'est vrai. Et, euh, et aussi, ce qu'on remarque souvent, c'est que les employeurs ben, ils vont mettre un DU parce qu'on leur a dit qu'il fallait mettre un DU et ce n'est pas là l'objectif du DU. Le, comme tu l'as tant bien rappelé, l'objectif du DU, c'est bien d'évaluer les risques et au fur et à mesure euh, euh, qu'il y a un risque qu'on qu découvre, ben, il est consigné dans ce document unique. Et souvent... Euh, euh, J'ai comme l'impression que les employeurs ont un petit peu peur de, de, de travailler oui, un fait. peu en relation avec la médecine du travail, euh, les EVRP. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement Alors, déjà, pour... premièrement, tu as, tu as parlé de quelque chose qui m'a fait rebondir sur le CSE. Alors, il faut savoir qu'avant. Euh, les entreprises de plus de 50 salariés avaient obligation d'avoir un CHSCT justement mmh. qui est censé travailler dans les, pour les conditions de travail des salariés et en dessous de, de 50 salariés on avait soit le délégué syndical ou le, le, le, le, le SD le, le, le, le salarié désigné compétent qui pouvait mener des actions euh, pour euh, améliorer les conditions de travail et aujourd'hui, enfin euh, depuis, je ne sais plus la date, mais en fait on est passé au CSE, donc le CSE, le comité euh, depuis 2018. De, c'est 2018, voilà, qui va lui être obligatoire partout de 11 salariés. Et justement, cette refonte, elle a été destinée à ce que tout le monde travaille en transversal. Parce qu'en fait, d'un côté, il y avait la sécurité, d'un côté, la prévention, l'ingénieur QHSE, en enfin, fait, tous ces gens-là travaillaient un peu de leur côté, mais à aucun moment, ah, oui. ils se mettaient en transversal. Donc l'objectif du CSE, c'est vraiment de travailler en transversal et d'accompagner le chef d'entreprise dans sa démarche pour améliorer les conditions de travail de salariés. Enfin, après, le dialogue social est important parce que tout le monde doit parler le même langage donc c'est vrai qu'il a été aussi euh, par l'INRS, il a été demandé aussi de former les chefs d'entreprise alors c'est pas une formation aussi longue que pour les salariés, mais de façon à ce qu'ils sachent ce qui va remonter de la formation et comment on va les accompagner et, euh, et justement ça va permettre aussi de euh, d'améliorer la communication montante et descendante. Parce que, en fait, souvent, quand j'interviens, parce que je suis formateur aussi, euh, les gens ont tendance à penser qu'on leur donne une formation pour passer. Point. Le... Point. Voilà, une formation. Voilà. Mais il faut savoir que c'est ce une formation action, ce n'est pas une formation valise, hein, c'est une formation action. Dès le lendemain, on commence à pouvoir travailler sur nos conditions de travail et il faut que le chef d'entreprise sache quel est, quel est la, le plan d'action qui va être mis en place et comment on va, chaque personne va intervenir et devenir acteur de sa santé. C'est ça l'objectif. Et, et, et, et dans ton expérience, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que dans ton expérience aussi au, au niveau de la Guadeloupe, hein, puisque tu interviens au niveau du, de la Guadeloupe, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont vraiment conscients de, de ça oui, oui, oui, bien sûr, de plus en plus, heureusement. Après, c'est vrai que la Caisse générale de sécurité sociale, en particulier la des risques professionnels a mis en place un certain nombre d'accompagnements, donc tu me demandais tout à l'heure donc déjà il y, a, il y a des applications comme TMS Pro donc okay. euh, c'est troubles musculosquelétiques donc toutes les professions euh, qui, dont les salariés sont à risque donc pratiquement toutes euh, vont, ils peuvent s'inscrire donc le chef d'entreprise peut aller sous TMS Pro s'inscrire, remplir un, le, forum, enfin, le dossier et il est automatiquement après assez rapidement contacté par la caisse, qui va lui donner des pistes. Il peut aussi se faire accompagner par un intervenant extérieur, donc un IPRP, pour mettre en place des plans d'action pour améliorer les conditions de travail. Donc ces plans d'action peuvent avoir une action sous l'organisation du travail, hein mais aussi sur la technique. Mm -hmm. Donc, qui dit technique, dit qu'il y a peut-être des, des, des choses qui sont obsolètes au niveau euh, enfin des, des, des machines qu'on utilise dans le travail, le, le poste de travail en lui-même. On va l'analyser. La, on va, on va voilà. Donc, L'acteur en lui-même euh, va pouvoir déterminer quelles sont les pistes de solutions relevant de l'humain. Donc, peut-être la formation, relevant de l'organisation, relevant de la technique. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place une fiche de demande euh, d'aide euh, et la, la caisse, euh, enfin, au niveau de la sécurité sociale, il faut savoir qu'on peut, le chef d'entreprise peut avoir une aide qui peut aller jusqu'à 70% du montant de ses investissements. Voilà. C'est pas Donc, mal, déjà. Euh, voilà. Et après aussi, il y a la possibilité de créer un compte ATMP sur voilà Tout ça, ce sont des outils qui ont été mis en place pour aider les chefs d'entreprise à mieux comprendre... En quoi consiste la démarche de prévention Et en quoi consiste euh, le document unique Puisque comme c'est un document obligatoire, vivre. voilà, c'est un document vivant. Et certains, enfin, quand ça a été rendu obligatoire, euh, ça a été fastidieux de comprendre c'est quoi son rôle. Et souvent, il y a des entreprises qui te proposent de faire ton document unique, mais qui ne reflètent pas ton la entreprise. Réalité. Donc c'est sûr qu'au niveau administratif, tu peux avoir ton document unique, mais concrètement, réellement, à quoi ça te sert voilà, donc l'objectif, je le répète, hein, c'est vraiment de diminuer euh, l'accentéisme au travail, que les gens soient, on passe plus de temps au travail que chez que soi pour soit, la plupart bien, du non. temps, et qu'on qu éprouve justement un euh, bien-être au travail. Et ça, sincèrement, ce ne sont pas des paroles comme ça, c'est vraiment des choses qu'on ressent, qui ressortent quand on fait la définition du travail, par exemple, lors d'une formation, le côté salaire pécunier... Il, est, il arrive vraiment en dernière position. Les gens recherchent quoi L'intégration sociale, retrouver leurs collègues, échanger, apprendre, être satisfait de sa journée. Euh, enfin, il a la gratitude, enfin, la reconnaissance de son patron, la reconnaissance de ses pairs. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans le travail les déterminants du travail sont vastes mais bon, on peut en parler encore longtemps hein. oh ben, ben, c'est vrai et il y a quelque chose euh, sur euh, laquelle je souhaiterais revenir mais peut-être dans un autre euh, format d'information sur ce top santé bien évidemment mesdames et messieurs, le temps étant court nous arrivons donc à la fin de notre émission, on se retrouve certainement pour une prochaine fois avec euh, Véronique Zalmayer sur euh, oui. peut-être nous parler justement des TMS des troubles musculosquelettiques musculo et euh, mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour nous, dans un prochain format de TV euh, de Top Santé de TV plutôt là je suis en train de bafouiller mais c'est peut-être la fin de la journée merci, on se retrouve avez... très bientôt oui, merci bien merci euh, merci Véronique et à très bientôt à bientôt